Salut les manchots, ici Pingouin sur la chaîne Bad Wolf et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors quand je dis une vidéo, en réalité je vais la faire en trois parties. Première partie, tout de suite, on va ouvrir ensemble les cartons qui contiennent mon nouveau matériel. La seconde partie, ce sera une suite de tutos détaillés pour le montage des éléments. Et en troisième partie, qui viendra beaucoup plus tard, une revue générale du matériel après un certain temps d'utilisation. Alors, me direz-vous, de quoi est-ce que ça s'agit-il Il, Il s'agit d'un ensemble de matériel, par carter, support de valise et valise alu, de la marque Heavy Duty. Alors Heavy Duty, c'est une marque roumaine spécialisée dans le travail du métal, qui propose des accessoires moto à des prix réellement intéressants. Alors, il ne faut pas croire que parce que ça vient des pays de l'Est, c'est du low cost. Akrapovitch, si je ne m'abuse, c'est du tchèque. Et je ne parle pas de l'Akrapovitch chinois dont j'ai fait une revue il y a quelques mois de cela. D'après les retours que j'ai eus, c'est de l'excellent matériel. Très résistant, très bien fini. Et le tout pour une somme qui est presque le dixième de ce que l'on peut payer chez JV, Touratech, SW Motek et compagnie. Découvrons sans attendre ce qui se cache là-dedans. La compagnie propose deux types de livraison. Le transport par bus pour une trentaine d'euros et directement à la maison pour une soixantaine d'euros. Je me suis permis de prendre le transport directement à la maison et j'ai reçu le tout en moins d'une semaine. Alors là-dedans je crois qu'on a les valises. Putain c'est léger. Ça fait pédales. Et une seconde. Avec le deuxième carton. Alors, on a bout par quartier. Ça, c'est un support de valise. Un autre support. Deuxième partie du parcours. Maintenant, je vous propose d'aller déballer les valises. Alors, le tout est très bien emballé. Oula, il y a un deuxième emballage. Alors d'un point de vue coloris, elles existent en alu brossé, tout simplement, ou en top coat noir ou top coat gris. Donc on a un gros logo Heavy Duty, qui okay, assez de style, faut l'avouer. Un petit réfléchissant à l'arrière. Je ne sais pas où sont les clés, j'imagine qu'elles sont dedans. Celle-ci c'est une version avec une seule serrure, avec le couvert qui n'est pas, euh, pas removable, comme on dit en français, bordel. Putain le couvercle ne peut pas se retirer, donc on a une charnière de l'autre côté. Et on existe donc une version avec une serrure de chaque bord, de manière à pouvoir ôter complètement le couvercle. Sur le dessus du couvercle, on a des passes-sangles, afin de pouvoir venir fixer un duvet, une tente ou quoi que ce soit d'autre comme sac par-dessus euh, la valise. Il y a des protections dans les angles en plastique, en cas de chute... Euh, ou tout simplement pour la poser par terre sans risquer de rayer le top coat. Et de l'autre côté, on a le système d'attache qui se manipule depuis l'intérieur. Alors, on va essayer d'ouvrir ça. J'ai pas la clé, mais c'est bon. Alors, même la serrure et un petit rhinocéros de gravé dessus, c'est franchement classe. À l'intérieur, je trouve une paire de clés. On a le couvercle qui est maintenu par une sangle. De la mousse isolante. Alors, ça va pas se voir des masses à la caméra. Je sais pas. 2 mm d'épaisseur pour pouvoir venir poser euh, le matériel sans l'abîmer et la mousse du fond peut s'enlever pour pouvoir nettoyer le fond du top case, s'il y a de la flotte ou autre chose. alors c'est une option la mousse vous pouvez aussi très bien la faire vous même avec un tapis de sol franchement j'ai pas eu envie de me casser la tête et je voulais voir ce que ça donnait en option pour mieux vous le présenter le système de fixation qui est en option également au cas où vous voulez fixer ces valises sur d'autres supports d'une autre marque c'est une simple molette, enfin deux simples molettes, On va venir dévisser afin de pouvoir manipuler le bitonio ici. Alors je ne sais pas s'il faut l'enlever complètement. Je pense que ça vient se clipser, il n'y a pas besoin d'enlever. Ensuite on vient refermer. Ici, en bas et sur les bords, ça vient se poser contre, mais sans système de fixation. Et les fixations du dessus semblent largement suffire. C'est de l'aluminium de 2 mm d'épaisseur, donc ça reste assez solide. La plupart du temps... C'est l'épaisseur qui est utilisée chez les autres constructeurs À part un ou deux qui font du 1,8 voire 1,2 mm De ce que je connais Alors ça c'est le modèle 39 litres C'est les plus petites Il y a 39 litres et 48 litres Les 48 je trouvais ça vraiment énorme Quand je voyage j'emporte très peu de matériel J'ai jamais voyagé avec des valises Soyez en passant Je me suis toujours contenté d'un sac sur la selle d'un top case Et à la rigueur d'une sacoche de réservoir Je devrais même pouvoir me passer de top case avec ça On vient fermer Hop. la serrure on ne peut plus s'ouvrir. Le bloqué respire la qualité. Après, la serrure, c'est de la serrure de type boîte aux lettres. Hein. On a un petit décentrage aussi ici, si on regarde. Après, quand je le ferme, il vient se mettre sur les rebords qui sont caoutchoutés. Voilà, là c'est posé. Je n'ai plus qu'à venir fermer. C'est pas plus gênant que ça. Alors, cette paire de valises, je l'ai payée avec toutes les options que j'ai prises. C'est-à-dire le système tâche rapide qui est en rab. Le top coat noir et la mousse à l'intérieur, je les ai payés 380€ les deux, je pense. Du JV Tracker, c'est autour des 800 euros les deux. Et du Touratec, ça atteint les 1000 euros. Pour une qualité qui est franchement, euh, pour moi, aussi bien, voire meilleure que sur cette, certaines autres marques que j'ai pu voir. Alors on va partir sur le reste du matos. Même si ça ne représente pas grand chose de vous le présenter comme ça. Vous remarquez que j'ai une petite barre chocolatée... Euh, de marque Roumaine. Vu que j'aime pas le chocolat, j'aurais pu mettre des rillettes. Les instructions de montage m'ont été, été envoyées par mail et elles sont franchement pas des plus claires. Il s'agit juste de photos, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas d'éclaté, il n'y a pas de texte. C'est que de la photo, alors c'est sûr que c'est plus international. Les photos sont pas très, forcément de très bonne qualité, elles sont prises dans un endroit sombre. Putain, c'est putain de bien emballé quoi. Un peu trop même. Ça me casse les couilles. Des couilles dans un poney culé Voilà, une partie du parc artère. Partie gauche. Un acier. Oh, tiens, il y a une rayure ici. Un top coat assez épais. Je le vois grâce à la rayure. Voilà, grâce à la rayure, on peut voir qu'il y a vraiment, c'est pas une vieille peinture qui va s'écailler, quoi. On peut voir aussi, aussi que les soudures sont... Franchement belle, alors je suis pas soudeur professionnel, je suis qu'un amateur, mais euh, c'est de la bonne grosse soudure, franchement je crains pas que ça lâche, c'est du bon gros tube, ça ça pèse son poids, autant les valises sont pas très lourdes, autant ça ça pèse du poids, ça va mettre un peu de poids sur la meule, mais bon c'est le prix à payer pour s'équiper correctement. Donc pour finir on a un des supports de valise, support droit. Alors je suis étonné parce que ce n'est pas la même matière exactement que le parc artère qui était très granuleux alors que celui-ci est très lisse. Côté poids on est toujours sur un bon, bon gros acier mais un tube de diamètre très inférieur. Voilà pour vous donner une idée, le support de valise est beaucoup plus lisse que celui-ci qui est granuleux. Donc on a un bon gros support de valise et derrière il y a une barre qui vient passer derrière le support de plaque afin de venir consolider le tout pour éviter qu'il y ait un mouvement latéral supplémentaire dû au poids des valises. Alors, personnellement, je me suis également offert ces petits accessoires. 4, 5 euros, je crois, la paire. Ou l'unité, je ne sais plus. Ça vient se fixer sur le parc carter Ça permet de faire passer des sangles pour fixer en plus sur le parc-arter. Vous voyez Oh, un petit rhinocéros. Pour ajouter un bidon d'essence, des duvets, tout ce que vous voulez. Voilà, je trouvais ça assez utile. Même si, comme je vous l'ai dit, je voyage rarement très chargé alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cette marque la première raison c'est tout simplement le budget les deux valises avec les quelques options que j'ai prises m'ont coûté à peu près 380 euros le parc carter dans sa version adventure donc la version la plus grosse, la plus complète la plus protec protectif, protectionniste, protectrice la plus protectrice m'a coûté 104 euros quant au support de valise, ils m'ont également coûté une centaine d'euros peut-être 96 c'est pas une somme que tout le monde peut se permettre de débourser euh, J'en ai eu pour euh, un total de 700 euros, ce qui reste une grosse somme. Et je vous mets au défi de trouver un ensemble par carter, valise aluminium, support de valise, d'aussi bonne qualité à un prix moindre. Et VDT commence à être très connu dans le milieu motard. Bonjour Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Bon, j'ai reçu un autre colis. Mais c'est pas pour moi. Alors, je peux pas l'ouvrir, hein, je sais ce qu'il y a dedans, c'est super joli. Donc, Heavy Duty est une marque qui commence à être très connue dans le milieu motard, en particulier chez les possesseurs de trail. Donc, si cette boîte commence à faire son nom, il y a des raisons. Du C'est du bon travail, à prix correct, comme on l'a déjà dit. Et puis surtout, apparemment, des retours que j'ai pu en avoir, le matériel a fait ses preuves en termes de solidité. Il y a un inconvénient, en revanche, c'est qu'en cas de grosse gamelle, les protections ne feront pas office de fusible. Ça ne va pas plier, ça ne va pas encaisser absorber une partie du choc et c'est le cadre qui prendra tout dans la gueule ce qui peut malheureusement endommager la géométrie de votre cadre donc en cas de grosse gamelle je vous conseille de faire vérifier quand même votre cadre par un professionnel donc la prochaine étape ça va être de monter tout ça sur la nouvelle Africa je vais essayer de vous faire ça assez rapidement en mode tuto en attendant je vous mets le lien du site du fabricant dans la description de la vidéo et je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo à bientôt les manchots